Bonjour à tous. Ah ouais, je suis désolé, là, c'est parti un peu vite. Merci d'être là pour ce talk sur le logging dans Docker. Euh, faire un talk, c'est faire des choix, et en l'occurrence, je fais le choix de partir de zéro. Donc, Si vous avez déjà une expérience dans Docker, je ne suis pas sûr que l'intégralité du talk vous parle. Je vais euh, essayer de faire de mon mieux. Euh, je m'appelle Nicolas Frankel, je suis... Euh Dé... Enfin, j'étais développeur architecte pendant plus de 15 ans en tant que consultant dans diverses euh, sociétés, et il y a six mois, j'ai décidé de prendre le chemin merveilleux du DevRel pour faire des talks, voir le monde, louper mes avions et être déchiré euh, à 22h dans un petit hôtel du fin fond de Luxembourg. C'est ma première fois à Luxembourg, d'ailleurs je suis très content, c'est dommage j'aurais je pas le temps de visiter, mais ça a l'air très très sympa. Euh... Je travaille pour une société qui s'appelle ExoScale. Nous sommes un cloud provider européen. Donc, qui dit européen dit pas américain, dit donc pas soumis au Cloud Act. Première question, est-ce que vous utilisez le cloud déjà Pouvez-vous lever votre main Voilà, quasiment la moitié de la salle. D'accord, qui utilise Amazon Ok, bien, plein de gens. Google, GCP, moins de gens. Microsoft Azure ah, plus que GCP, intéressant. Euh, donc si vous utilisez tous ces providers, vous êtes soumis au Cloud Act, ce qui veut dire que le gouvernement américain peut demander à ces magnifiques sociétés de fournir les datas qui sont dans les centres de, de données, où qu'ils soient dans le monde, ça, même s'ils sont sur le territoire européen, et les sociétés sont obligées de les donner, donc faites très attention, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Bon, parenthèse faite, je travaille pour eux, on est bien, regardez-nous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, maintenant on commence. Alors, donc vous êtes, vous avez un magnifique container Docker, vous voulez récupérer vos logs, mais avant de récupérer les logs, vous voulez le lancer. Donc on va runner un petit container Docker qui affiche un timestamp. Bravo, magnifique, et là vous pouvez voir que euh, j'ai bien fait d'arrêter d'être développeur. Euh, et maintenant, j'ai mes logs, c'est gagné, donc j'arrête d'avoir mes logs. Et malheureusement, le problème, c'est qu'en faisant ça, euh, j'ai tué aussi. Ah non, il faut que je l'arrête aussi, sinon je peux pas. Ça, ça marche moins bien si ça fait ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en arrêtant, en faisant un CTRL-C, malheureusement, ça arrête les logs, mais ça arrête aussi le container. J'en avais un qui tournait déjà, qui s'appelait Logger 1. Mais ce n'est pas celui que j'ai lancé là, qui devait avoir un nom euh, tout bizarre. Donc, le problème, c'est que en faisant un docker un start, et en récupérant les logs, c'est pas très intéressant. Donc peut-être ce qu'on peut te dire, c'est en faisant un docker un start, donc de logger 1, et puis en s'attachant à lui, en faisant un tiret A, bah, peut-être qu'on aura mieux. Donc J'ai toujours mes logs, très bien, et là je me dis, ah bah, j'en ai assez d'avoir mes logs, je veux voir autre chose, et bah, j'ai encore tué mon container. Donc à chaque fois qu'on veut quitter les logs, on tue aussi le container. Alors c'est pas grave, on peut se dire, bon, ok, alors peut-être qu'en une seule commande ça ne fonctionne pas. Donc on va démarrer d'abord mon magnifique container. Et puis on va s'attacher à lui. Oui, j'ai encore mes logs, ouais super. Bon, vous connaissez l'histoire maintenant. Si je fais CTRL-C. J'ai encore tué mon container. Si à chaque fois qu'on veut consulter les logs, on tue le container quand on veut quitter, c'est pas super bien. Alors peut-être qu'on peut maintenant commencer à regarder la documentation, comme tout bon développeur, on, on se trompe d'abord et après on regarde la documentation. Donc on peut faire un, un docker start-help. Ah, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle detach keys, peut-être que ça, ça, ça sonne bien. Donc on va essayer un docker start-help. DetachKeys est égal à ctrl A, logger 1, et puis un docker attache logger 1. Donc on essaye ctrl A. Bon. Malheureusement, ça ne marche pas bien mieux. Creusons dans la documentation. Alors ça, ça a l'air pas mal. SIG proxy. Hein. Donc, en fait, quand vous faites CTRL-C, vous envoyez un SIG terme hein, au processus. Et le problème, c'est que par défaut, en fait, hein, ben, il transmet ça au container. Et moi, ce que je veux tuer, c'est le fait d'arrêter de m'attacher au container, pas le container en lui-même. Donc, en fait, hein, si on fait un docker start logger 1 et maintenant, si je fais un docker-attach-sigproxy-tégala-false-logger-1, et là, sous vos yeux ébahis, je fais ctrl-c, et je fais un docker-ps, et j'ai toujours mon container. Je ne vous sens pas très impressionné, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors bien sûr, si vous avez un peu l'habitude de faire ça, vous savez que ce n'est pas la bonne manière de faire, qu'en fait, normalement, pour consulter les logs d'un container, on fait « docker logs de, du nom de votre container ». Et là, en fait, bah, il va consulter tout le fichier qui traîne depuis un moment, parce que ce n'est pas la première fois que je fais la démo. Euh, ce qu'il y a aussi la possibilité de faire, hein, c'est quand, quand vous faites un tail, hein, vous pouvez suivre, hein, donc la même chose. Et là, enfin, on peut consulter nos logs de manière interactive, et ils sont, ils scrollent avec, avec ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal. Donc, l'étape suivante, c'est de se dire, ok, donc sur, si on a un fichier qui est disponible quelque part, où est-ce qu'il y a le fichier Parce qu'on voudrait pouvoir le scraper, par exemple, pour l'envoyer avec Filebit sur Elasticsearch. Correct donc pour savoir où se trouve ce fichier, on peut faire un docteur inspect de mon container qui nous donne plein de choses intéressantes. Donc il va falloir me faire confiance. Moi je sais qu'en fait ce truc s'appelle log pass. Et là j'ai exactement l'endroit où il est. Intéressant. Sauf que là ici. J'ai la clé gison qui m'intéresse pas vraiment. Donc ce que je peux faire hein, c'est essayer de demander à docker de me donner juste l'information que je veux. Donc juste le lockpass. Et là, tenez-vous, attachez vos ceintures parce que heureusement que je fais la démonstration régulièrement sinon il est impossible de s'en souvenir. Ne me demandez pas pourquoi il y a les doubles curly braces ou pourquoi il y a des points, c'est la syntaxe. Et là, enfin j'ai juste le chemin que je veux. Donc maintenant, normalement, je devrais pouvoir faire un tel f de ça, et la voir ou pas. Et en fait, je ne l'ai pas. Donc le chemin qui me donne n'est pas le bon. Donc on peut regarder, pour faire un ls de var, lib, ah bah tiens, tiens, je n'ai pas de cœur. Pourquoi parce que je n'ai pas la chance d'utiliser un système Linux avec intégration docker native, comme, euh, je sais pas, 50% d'entre vous au moins. Généralement, on utilise Windows ou OSX. Qui a un système Ubuntu ou Nix Ah, moins de 50%. Ok. Ok, donc malheureusement, on a une couche d'émulation, et euh, bah, ça, on ne peut pas le récupérer facilement. Donc là, je vais consulter mes notes, parce que je vais les ouvrir, devoir ouvrir un TTY. Hein. Qui se trouve ici. Hop. Pardon. Et donc là, je vais aller magouiller dans la couche d'abstraction. Je vais faire le copier ici, parce que sinon. Voilà. Et là, normalement, je peux faire un tail f de mon fichier et. J'ai enfin, je suis vraiment à la fin de, de ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'ici, par contre, j'ai du gison. On ne peut pas tout avoir. Alors maintenant vient le grand moment fun. Comment est-ce qu'on quitte ce magnifique TTY Alors, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. CTRL A, CTRL K, oui. Conclusion ce que je peux vraiment vous montrer, ben, je ne peux pas vous le montrer sur mon poste. Il faut avoir un Linux natif. Donc pour ça, euh, ce que je vais faire, euh, je vais utiliser bah, ExoScale, où j'ai une VM qui tourne. Et donc, je vais me faire une petite connexion dessus. Voilà. Donc là, je vais vérifier déjà que j'ai des choses qui tournent dessus. Docker PS, j'ai un élastique qui tourne. Et donc, je vais lancer Docker Start. Logger1. Ok. Et maintenant, je peux faire un docker inspect format égal à log pass tac de logger1. Ah, yes, thanks. Oh, pourquoi j'ai parlé en fond anglais? Tiens, c'est. Voilà. Et maintenant, si je ne vous ai pas menti, là, je devrais avoir une intégration native, donc je peux faire un tile-f de ça. Sauf que, je suis docker, donc je suis en route, donc je dois récupérer la même chose. Voilà. Et là, j'ai le chemin du fichier, il est, il est au bon endroit. Ok donc tout ça parce qu'on voulait scraper ce fichier, hein, on voulait le récupérer via un file bit pour enlever en dans Elasticsearch. J'ai déjà un Elasticsearch qui tourne et j'ai déjà un Docker que j'ai déjà créé précédemment hein, qui va me permettre d'être lié dans le même réseau donc, qui s'appelle Elasticsearch et qui va utiliser ce fichier de configuration. Donc, je vous montre le fichier de configuration. Ah, pardon, c'est pas le bon. Ouf, on n'a rien vu. C'est juste celui d'après. Euh... Donc c'est la même chose, c'est juste que le fichier de configuration est différent. Et donc là, c'est le chemin. C'est juste que j'ai omis de, de, de donner le nom du fichier, parce que je suis un petit peu feignant. Mais c'est exactement ça. Donc si maintenant je lance ce container, mon dieu, euh, Est-ce que j'ai lancé Docker start Elasticsearch et la Elasticsearch? Je l'avais pas lancé, pardon. Donc maintenant j'ai un Elasticsearch qui tourne. Voilà. Je vais devoir arrêter celui-là parce que je suis pas sûr maintenant. Ok. Et maintenant si je le lance. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de scraper Elasticsearch pour essayer de récupérer les informations et de vérifier que ça correspond bien. Voilà, on a deux heures d'écart, on a bien ce que je voulais. Donc j'ai bien les derniers messages que je voulais. Encore une fois, le problème, c'est que, donc là j'ai bien la bonne source, euh, le problème, c'est que j'ai l'intégralité... Hein, de ce qu'a écrit Docker, c'est-à-dire c'est du gison. en plus qui est, qui est escapé pour que ça tienne dans une string. C'est pas forcément ce que je veux. Un autre problème aussi, c'est que je suis obligé de connaître l'intégralité du chemin, qui est un détail d'implémentation, et c'est pas normalement à moi d'aller savoir exactement où se trouve le fichier. Donc arrêtons... Celui-là. Et je vais en ouvrir un autre. Donc, Je vous montre la configuration avant. C'est celle-là. La seule chose que j'ai changée, c'est le fichier YAML de configuration de Filebit. Et en fait, Filebit est déjà capable d'aller lire les logs d'un container Docker. C'est lui qui va gérer le fait d'aller euh, gratouiller dans l'abstraction. Vous avez juste à lui dire l'ID du container. Alors, oui, l'ID du container, elle n'est pas super belle. Euh, si vous êtes feignant, vous pouvez faire étoile, ça prend toutes les IDs possibles. Mais par contre, le résultat est quand même plutôt sympathique. Et maintenant, si je refais mon curl, mon message, ce n'est plus, plus le message de liaison. C'est directement le message que je voulais depuis le départ. Ok, Je réessaye, et j'ai bien le bon, le bon timestamp. Ok Jusque-là, tout va bien Très bien. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Ce qu'il est possible de faire, j'arrête le container, hein. c'est, jusqu'à maintenant, on a écrit dans un fichier, et on a scrappé le fichier. Le problème, c'est que bah, quand vous écrivez dans un fichier, il faut trouver la bonne manière pour que les logs elles, tournent, et puis vous risquez de remplir le file system, et donc potentiellement, ça prend plus du temps d'écrire sur un file system, ça peut être un file system distant, donc tout ça peut prendre du temps, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc une autre manière de faire, plutôt que de faire ça, c'est d'utiliser des événements. Comment est-ce qu'on utilise des événements je vais faire un Docker stop de mon logger one Et je vais vous montrer le Docker quand il m'aura donné la main. Oh Les petits problèmes de la démo. Voilà, merci. En fait, quand vous lancez un container, vous pouvez lui dire qu'au lieu d'écrire... Donc tout ce qui va arriver sur le système out, ils l'écrivent dans un fichier, vous pouvez lui dire, on voit des événements. Le problème, c'est qu'Elasticsearch, il n'écoute pas, pas sur un port UDP. Il est port sur un code normal, TCP, HTTP. Donc là, ce qu'on qu va être obligé de faire, c'est avant Elasticsearch, on va être obligé de mettre un logstash, qui lui, est capable de recevoir des événements sur, sur, sur, en UDP. Donc, docker start logstash. Docker start logger one a oh. et maintenant si je scrappe donc c'est un autre index search parce que par défaut c'est plus un index filebit, c'est un c'est doc... un, un logger gelf tac voilà donc là j'ai de nouveau mon message non c'est pas le bon je me suis trompé c'est celui là Hein, tout de suite j'ai vu que la, y a là il y avait le pass, donc ce n'est pas le bon. C'est ça qu'il faut que je fasse. Gelf, voilà. Et donc maintenant, la source, bah, ce n'est plus, plus un fichier, c'est directement un message. Et j'ai toujours. Et où mon message, il est là. Ok Alors, le problème de ça, c'est que maintenant, si je fais un Docker logs de logger1. ben bah oui, on ne peut pas tout avoir. On a, on a envoyé des événements pour éviter d'écrire dans un fichier, mais ça veut dire que Docker, bah, il n'a plus, plus aucune mémoire, il n'a plus de référence. Donc, bah, on a, il faut choisir. Soit on a de la persistance dans un fichier, et potentiellement après, on peut tout récupérer, soit on patate, on est uniquement en mémoire ou dans le réseau, mais le problème, c'est que si votre container, il claque, bah, vous perdez tous vos événements. Next step, Docker stop logger 1A, Docker stop logstash. Maintenant, tout ça c'est bien gentil. Le problème c'est que jusqu'à maintenant, notre container, il écrivait dans la sysout. Et bizarrement, il y a quand même beaucoup d'applications dont les logs vont pas sur la sysout. Donc, euh, ce que je vais lancer ici, par exemple, start logger 2. Alors, logger 2, il fait quasiment la même chose que logger 1. Par contre, on ne voit rien du tout. Alors, pourquoi Parce que, euh, docker ps no trunk Non. Ça va mieux comme ça. Euh, en fait, je redirige tout hein, vers un demi-point-log à l'intérieur du container. Et donc, bah forcément, j'ai plus rien en 6 à 8. Donc, comment est-ce qu'on récupère les logs d'un fichier qui est à l'intérieur d'un container Alors, le problème de ça, bah, c'est qu'il va falloir. Une des possibilités, ça serait de monter un volume sur le host qui puisse aller chercher dans le container. Mais de nouveau, on perd cette magnifique couche d'abstraction qu'on a. Où on va devoir se remettre à penser à la question alors, sur quoi je vais monter euh, Une autre manière de faire, c'est d'utiliser le concept du sidecar. Et donc, le concept du sidecar cest dire qu'en fait, on va. Donc, on est toujours sur le même réseau qu'Elasticsearch parce que je veux tout en envoyer sur Elasticsearch. Mais je vais aussi monter hein, des volumes hein, d'un container. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le container qui se connecte, je n'ai pas besoin de lui spécifier quel volume je veux monter. Parce qu'en fait, le container sur lequel je me connecte, il les exporte. Donc. Je dois maintenant starter un filebit.docker, pas docker, sidecar, pardon. OK. Et maintenant, normalement, je devrais avoir les informations qui proviennent de Logger 2. Curl. Voilà, donc ma source maintenant c'est var mylog demi.log hein, et j'ai bien les informations qui viennent de logger 2. Conclusion. N'utilisez pas attache, mais vraiment vraiment vraiment pas. Et si un jour vous devez utiliser Attach, n'oubliez pas de faire un SIG proxy euh, false, sinon vous allez pleurer. Euh, en ce qui concerne, euh, soit vous choisissez les fichiers, soit les événements, ben, comme toujours, j'ai été consultant, la réponse c'est « it depends ». Ça dépend de ce que vous voulez, si vous voulez euh, être sûr d'avoir tous les événements, par exemple si vous faites du billing avec vos logs, ben, vous voulez être sûr de rien louper. Donc dans ce cas-là, ben, il vaut mieux écrire dans un fichier et gérer... Euh, euh, le, le, le disque space. Euh, si vous voulez de la performance et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout, bah, utilisez des événements. Par contre, n'oubliez pas que dans ce cas-là, vous n'avez plus de Docker Logs. Ouais. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus personne qui se connecte directement sur une machine pour vérifier les logs. Normalement, vous devriez avoir tous... Ouais, je vois des sourires, j'ai un petit peu peur, mais Alors, je m'avance, je ne voudrais pas vous offenser, mais vous devriez avoir tous une gestion de logs centralisée. Euh, et donc, bah, ça part, ça vient, euh, Oubliez pas, faites et Logstash, c'est bien. Alors après, euh, moi je connais plutôt la, la, la, la stack Elastic, hein, c'est pas une pub pour utiliser Elastic, vous pouvez utiliser Greylog, vous pouvez utiliser Splunk, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est juste que, euh, voilà, je suis plus sensible à ça. Euh, voilà, vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter, et puis vous avez l'article qui correspond à, à ce que je viens de vous dire, qui est un peu plus détaillé. Et il vous reste deux minutes pour poser des questions, si ce n'était pas clair. Dois-je en déduire que c'était très clair oui. Trop clair. Si je ne laisse pas de place aux questions, euh, j'ai toujours peur. Bon, eh ben alors si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de conférence.